Bonjour, alors dans cette séquence, on va voir quelque chose d'extrêmement intéressant et important en pharo qui est le, le « does not understand ». Donc en fait, vous imaginez que vous avez déjà eu des debuggers qui sont ouverts avec euh, la méthode « does not understand » affichée. Donc on va voir d'où elle vient, à quoi elle sert. Donc on va prendre un exemple ici, donc je vais vous l'expliquer. Hein. On a un objet ici, node 1. Cet objet, on va lui envoyer le message « Coucou Steph ». Donc ici, c'est le symbole Steph. Donc node 1, donc, si vous reprenez le, le lookup, on va remonter à la classe de cet objet. Est-ce qu'il existe une méthode coucou sur cette classe Non. Alors on va remonter à la super classe. Est-ce qu'il existe une méthode coucou dans la classe object Non. Alors que va faire la machine virtuelle En fait, elle va, elle va dire je n'ai pas trouvé de méthode correspondant à l'envoi de message effectué sur l'objet. Donc je vais réifier le message. Donc réifier, j'en ai déjà parlé dans la séquence euh, sur, sur l'introspection, sur, sur la réflexion. Donc l'idée de vérifier, c'est de rendre, euh, de représenter sous la forme d'un objet un concept qui normalement est implicite. Donc en l'occurrence, ici, le message. Donc ici, on va créer un objet pour représenter le message « Coucou, Steph ». Donc c'est une instance de la classe « Message hein, » en Pharo. Et puis la machine virtuelle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va elle va refaire un envoi de message à cet objet node 1, ici. Sauf qu'elle va lui envoyer le message « Does not understand » et lui passer cet objet message en paramètre. Donc il y a une nouvelle, une nouvelle exécution d'algorithme de lookup. Donc cette fois, la machine virtuelle va chercher « Est-ce qu'il existe la méthode does not understand dans la classe Node ?»« Ah non !» Alors elle remonte, donc on remonte dans la super classe. « Est-ce qu'il existe une méthode does not understand dans la classe Objet ?»« Ah oui, elle est là !» Donc là, elle est sous forme abrégée, hein, de, DNU, mais c'est la méthode does not understand, donc elle va pouvoir être exécutée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que does not understand, c'est un message qu'on va envoyer aux objets, que la machine virtuelle va envoyer aux objets pour vous quand un, un envoi de message a échoué. Donc Toutes les classes peuvent redéfinir euh, cette méthode « does not understand » euh, pour vraiment euh, avoir son propre comportement quand un message n'est pas compris par l'une de ces instances. Donc C'est vraiment important, hein, ça permet de construire euh, énormément de choses grâce à cette méthode « does not understand », grâce à ce hook. Donc Ça permet de construire des, de la dégation automatique, ça, ça, c'est utilisé aussi dans la, la programmation distribuée, etc. Donc, nous, on va voir quelques usages possibles du, du « does not understand » dans cette séquence. Donc l'idée par exemple, imaginons que je veuille rediriger tous les messages reçus par un objet vers un autre. Donc, euh, la délégation simple. Donc, pour ça, je vais construire un objet euh, Delegating donc, qui va stocker la cible, vers quel objet je dois renvoyer tous les messages. Je vais redéfinir la méthode DoesNotUnderStone. Je vous ai dit, en paramètre, elle prend un objet message qui va contenir le sélecteur du message qui n'avait pas été compris, ainsi que la liste des arguments. Et puis je peux euh, demander à ce message de se rediriger d'être réenvoyé, donc je vais utiliser send to self target, qui est bien la variable d'instance. D'accord, donc je vais réenvoyer ce message à un autre objet. Donc attention, hein, cette, cette pratique, c'est extrêmement puissant, mais également, ça, ça nuit un petit peu à la, à la lisibilité du code. Hein. Vous l'avez hein, hein, ici, ça, ça, ça, fin, il faut vraiment aller lire le code pour savoir qui est-ce qui va recevoir le, le message in fine. Par contre, c'est extrêmement pratique pour la construction d'outils ou la construction de mécanismes un peu avancés, euh, euh, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on, va, on va voir un, un autre exemple ensemble, le, le Logging Proxy. L'idée euh, de base, c'est de créer un objet minimal qui va contenir très peu, très peu de méthodes, de customiser, de, de redéfinir sa méthode « does not understand », et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger un objet métier à, grâce à Bicom, avec cet objet minimal, ce, ce proxy. Donc voilà comment, comment on va faire. Donc je, je crée un objet proxy. Donc cet objet proxy, euh, je vais mettre un sujet. Donc le sujet, c'est l'objet que je vais remplacer. Donc la cible, hein, le, le, la target. Et puis je vais par exemple mettre un, un, un compteur d'invocation. Donc à chaque fois qu'un message va être reçu, on va incrémenter le compteur. Donc, dans l'initialize, je vais mettre à 0 le compteur d'invocation. Pour l'instant, il n'a reçu aucun message. Et puis, le sujet, euh, qui est-ce qu'on va remplacer Maintenant, on va redéfinir la méthode does not understand sur ce proxy. Donc, on va dire à chaque fois qu'il reçoit un message euh, qu'il ne comprend pas, il va afficher sur le transcript qu'il a reçu un message. Il va incrémenter son compteur. J'ai reçu un nouveau message, un de plus. Et puis, je vais transférer le message à, à mon sujet. D'accord Donc comme, comme précédemment, je transfère le message à quelqu'un d'autre. Donc, Pour le sein de tout, si vous regardez l'implémentation dans, dans la classe message, c'est tout bête, hein, on avait déjà vu, c'est la méthode perform with arguments. On en avait déjà parlé hein, dans une séquence précédente. Donc là, il n'y a, a rien de nouveau. Donc voilà on, maintenant un, un, un exemple. Euh, comment est-ce qu'on peut utiliser ce logging proxy Donc on va créer une instance, un objet point. Et puis, je vais utiliser maintenant Bicom pour dire tous ceux qui pointent sur ce point, ben, ils vont pointer sans s'en rendre compte sur un login proxy d'accord? que j'ai que instancié. Et maintenant, si j'envoie des messages à l'objet point, donc attention, en interne maintenant, l'objet point, vu qu'il y a eu Bicom, c'est devenu l'instance du login proxy. Donc à chaque fois que j'y envoie un message, ben, forcément, ça va s'afficher sur le transcript. Et puis, le compteur d'invocation va être incrémenté. Vous vous souvenez, dans le does not understand, c'est ce qu'on ce qu faisait. Donc on, voit, on, peut, on peut voir qu'à la fin, le compteur d'invocation, il vaut bien 3. Donc il y a quelques limites, par exemple, dans, dans le petit framework de proxy, l'exemple que, que, que je viens de présenter, il y a des limites. Hein. On ne peut pas forcément euh, capturer, par exemple, les messages qu'un objet s'envoie à lui-même. Ça, ça va être difficile. On ne peut pas utiliser un bicom sur les classes, donc les opérations réflexives, euh, ont, des, ont des limites en Faro. Euh, par exemple, ce qui va être compliqué aussi. Imaginons que l'objet à remplacer et le proxy comprennent tous les deux le même message. Ce qui fait que quand je vais envoyer le message au proxy, bah, il va répondre à la place de le capturer avec un does not understand et de, et, de, et de le transférer à son objet cible. Donc il y a, a d'autres frameworks de proxy plus puissants qui existent en Faro, qui permettent de vraiment tout capturer, mais ils sont, ils sont plus, plus importants qu'un qu exemple aussi petit que celui-là. Donc, une autre application, euh, un autre exemple d'utilisation de, de cette technique, ça peut être par exemple la génération euh, des accesseurs ou, ou même des méthodes euh, dynamiquement. Par exemple, imaginons ici que je redéfinis la méthode does not understand » et puis je vais dire Ok, il y a un message qui a été reçu, donc je vais tester est-ce que j'ai des variables d'instance qui incluent ce, ce message Si oui, alors je vais générer une nouvelle méthode, donc je vais utiliser compile. Hein, pour générer une nouvelle méthode sur la classe, okay, qui va répondre directement euh, la valeur de cette variable. Donc, je suis en train de générer l'accesseur en, en lecture euh, d'une variable. Et puis, si vraiment ça correspond pas, si le message qui a été envoyé ne correspond pas à un nom euh, d'une variable d'instance, ben, je fais un super does not understand. D'accord. Donc, ça va me permettre d'automatiquement euh, remplir les, les accesseurs en lecture en fonction. Euh, du fait qu'ils ont été appelés ou pas sur, sur un objet. Donc en conclusion dans, dans cette séquence, on peut voir qu'on va être capable d'utiliser des objets minimaux, donc on a vu que ce n'était pas des objets qui étaient directement instances de la classe Object, mais de, de la classe ProtoObject, donc c'est vraiment des tout petits objets, ça peut être la base pour des frameworks de proxy. Grâce à la redéfinition de la méthode DoesNotUnderstand, on va être capable de capturer le fait qu'il y ait qu un envoi de message qui a raté, et on va pouvoir avoir un comportement, rediriger ce message ailleurs, et avoir un traitement spécifique. Donc c'est un, un hook qui est extrêmement puissant, qui, qui, qui est à la base de beaucoup d'outils en Faro et, et par contre, il faut faire attention, il faut vraiment l'utiliser que, que quand c'est réellement nécessaire, quand vraiment on en a un besoin. Donc ne, ne mettez pas ça dans du code métier, encore, ça reste une technique avancée de Faro.